Donc bonjour, je m'appelle Pierre-Yves. Euh, de manière générale euh, je travaille sur de la gestion de version comme Mercurial, en particulier Mercurial. Euh, je travaille dans une toute petite loi qui s'appelle Octobus, qui vend du service autour de ça. Et euh, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de technique particulièrement. Euh, je vais vous parler de comment euh, faire une conférence euh, et euh, faire une conférence juste avec le temps que vous avez. Alors, ça va marcher. Mon écran est de l'autre côté. Euh, donc le but de cette conférence, c'est de pouvoir facilement et sans trop de douleur se retrouver à faire ça, euh, donner une conférence intéressante à un public intéressé euh, et sans y passer euh, forcément euh, trois semaines si vous n'avez pas trois semaines ou euh, même trois jours si vous n'avez pas trois jours et avoir un truc qui sera quand même intéressant et, euh, et donnable sans que vous en ayez des cauchemars. Euh, la première étape pour pouvoir donner une conférence, c'est euh, de proposer une conférence et de répondre à un appel à, un appel à participation. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence Quand des gens disent, euh, on organise euh, un ensemble de conférences, euh, proposez-nous des sujets. Euh, les gens qui vont aller faire des conférences là-bas, euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont présenter oralement. A priori, euh, à part les gens qui sont muets tout le monde ici sait parler. Euh, Peut-être que vous êtes bègue, mais vous avez quand même parlé. Peut-être que vous avez un accent belge, vous savez quand même parler. Ça pourrait être pire, vous pourriez avoir un accent français en anglais. Euh, mais donc, le côté parler, normalement, vous maîtrisez. Euh, on, donc, on présente oralement un sujet intéressant. A priori, il se passe des chances dans, dans votre vie, et il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, mais vous avez des choses intéressantes à dire. Et vous allez faire ça pendant un temps défini. Euh, je pense que dans votre vie vous avez déjà géré l'exercice de vous avez un temps limité pour faire quelque chose et vous avez déjà réussi donc a priori vous avez toutes les compétences requises pour faire une conférence euh, ici j'ai proposé une méthode simple euh, pour trouver un sujet pertinent et pour euh, faire une, préparer une présentation avec ce sujet pertinent avec le temps que vous avez euh, le temps que vous avez, euh, ce n'est pas magique, je ne suis pas en train de vous dire. Euh, en deux minutes, vous présentez euh, une conférence euh, en keynote à Picon.fr et euh, vous devenez un expert du Forex. Euh, le plus vous passez de temps sur une conférence, mieux elle sera. Euh, donc, il n'y a pas de miracle si jamais il y a un enjeu particulier. Donc, si par exemple, c'est une conférence que vous donnez dans un cadre professionnel, euh, parce que des euh, gens ont payé pour cette conférence, euh, il faut prévoir le temps adapté à la qualité nécessaire à cette présentation. Euh, S'il y a des gros enjeux derrière cette conférence, eh ben, il faut mettre le temps adapté à ces gros enjeux. Si vous ne maîtrisez pas le sujet sur lequel vous allez parler, euh, il faut aussi prendre le temps de maîtriser ce sujet et d'être capable de faire une conférence euh, correcte là-dessus. Il y a beaucoup de littérature sur ce genre de questions. Savoir si... Euh, euh, comment faire une conférence le mieux possible en y passant beaucoup de temps. Généralement, toutes ces choses-là, elles sont écrites par des gens euh, qui donnent des très grandes conférences, qui sont très bien, qui sont très bien organisées, genre comment est-ce que Steve Job fait ces conférences ou ce genre de choses. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que ces gens-là, euh, c'est une partie importante de leur travail de donner des conférences, et ils y passent énormément de temps, ce qui n'est pas forcément adapté à vos besoins, à nous, à vous et à nous. Euh, et par rapport à ce que vous faites quand vous faites une conférence au FOSDEM ou à PiconFR, euh, où euh, ben, euh, ça prend sur votre temps de travail, ou sur votre temps de sommeil, ou sur votre temps de, de vie euh, personnelle, euh, de préparer ce genre de conférences, qui sont intéressantes à faire, mais euh, différentes. Je ne sais pas si vous connaissez le petit, euh, le, la petite vidéo euh, qui s'appelle What, qui présente des caractéristiques rigolotes de Ruby, ou de JavaScript, ou ce genre de choses. Euh, C'est une conférence qui est très efficace, euh, qui est très bien faite, qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Gary Bernhardt, qui fait aussi d'autres conférences. Euh, euh, il a fait des keynotes à Picon euh, qui, qui étaient fabuleuses. Mais euh, cette personne-là, euh, en fait son boulot c'est de faire des vidéos et de faire des conférences. Et donc il est très bon, mais aussi parce qu'il passe beaucoup de temps et que c'est son travail principal. S'il n'y a que des gens comme ça qui parlaient à Picon à faire, euh, eh ben, on aurait beaucoup moins de diversité et des conférences beaucoup moins intéressantes. Donc c'est important et intéressant que les, le plus de gens possibles proposent le plus de choses possibles pour parler dans ce genre de conférence, euh, la première chose qu'il va vous falloir euh, pour pouvoir faire une conférence et qui est de côté le plus important parce que mieux ce sera choisi, plus le reste sera simple, c'est trouver un sujet. L'avantage, c'est que en fait, euh, vous avez déjà plein de sujets dans votre tête et donc c'est pas tellement trouver un sujet, c'est choisir un sujet. Ce qu'il va falloir pour faire facilement une conférence qui est intéressante c'est euh, faut choisir un sujet personnel, donc soit euh, une expérience qui vous est arrivée, euh, une découverte, tiens, euh, j'ai découvert euh, ce gestionnaire de, de fenêtres ou cette bibliothèque, euh, ou un retour d'expérience, euh, j'ai passé euh, tout mon code de Python 2 à Python 3, euh, voilà ce qui m'est arrivé. Donc choisissez un sujet personnel de quelque chose qui vous est arrivé. Euh, il faut quand même prendre un sujet relativement notable. Si vous parlez euh, de choses où il y a assez peu de profondeur, vous n'allez pas réussir à faire une conférence intéressante. Euh, ça ne veut pas dire que, que c'est très compliqué. Si par exemple vous dites, euh, vous faites une conférence euh, sur euh, la semaine dernière, j'ai fait une, une salade de tomates. C'est probablement pas un bon sujet. Par contre, euh, si vous. En, juste en creusant un peu plus, j'ai fait une salade de tomates en novembre. Pourquoi est-ce que j'avais des tomates en novembre Tiens, d'où ça vient les tomates en novembre et bien, subitement, vous avez de la profondeur sans avoir été chercher euh, quelque chose qui vous donnera le plus et vous pourrez quand même donner une conférence intéressante. Euh, plus vous prendrez un sujet qui est frais, donc quelque chose que vous avez récemment et que vous avez en tête, plus ce sera facile d'avoir une présentation qui est naturelle et fluide sans, euh, sans avoir à y passer trop de temps euh, et, et sans avoir de prendre trop de risques à ce niveau-là. Donc, globalement, réfléchissez à ce que vous avez fait l'année dernière et trouvez le sujet qui vous semble le plus pertinent, qui vous est proche, euh, qui vous semble intéressant et que vous avez bien en tête. Euh, au niveau comment un peu organiser, comment vraiment choisir son sujet, je trouve que c'est bien de prendre un sujet relativement équilibré. Vous voulez quelque chose qui soit pas trop concret et pas trop abstrait. Euh, donc euh, si vous juste vous dites, ah je suis passé de Python 2 à Python 3, donc j'ai dû changer euh, ce texte-là dans mon fichier, c'est pas très intéressant. Euh, mais si vous donnez quelque chose de plus, un peu plus, euh, alors voilà d'un point de vue concept comment j'ai dû réorganiser mon, mon application, ça c'est plus intéressant. Euh, et si vous vous lancez dans un truc très abstrait sur, il euh, y a des applications qui sont compliquées, il y en a qui sont simples, et puis euh, du coup il y en a qui sont moins simples, euh, vous allez perdre des gens. De la même manière, si vous êtes trop simple, vous n'allez pas apporter grand chose à vos, à vos, pas à vos utilisateurs d'ailleurs, mais euh, aux gens qui euh, écoutent votre conférence. Et si vous êtes trop détaillé, ça va être assez difficile de... Euh, enfin c'est plus vous ne restez pas au même public et ça va être plus difficile de produire quelque chose relativement rapidement sans, euh, sans y passer énormément de temps Hop. Euh, une autre question importante, c'est, euh, bon, euh, je peux faire une conférence, mais pourquoi j'irais faire une conférence Parce que ça reste, ça prend du temps, ça fait du stress, ça faut se déplacer, on ne peut pas aller voir d'autres conférences pendant qu'on en fait une, ce genre de choses, euh, et pendant qu'on la prépare aussi. Euh, c'est intéressant de transmettre votre expérience, parce que vous avez des choses à dire, dites-les, et les gens seront contents de les entendre. Euh, c'est aussi assez intéressant de prendre du recul, de se dire, euh, tiens, ce truc-là, euh, c'est bah, un, un truc intéressant qui m'est arrivé, euh, si vous faites une conférence sur quelque chose qui vous, est qui vous est arrivé ou quelque chose auquel vous pensez, vous allez être obligé d'y réfléchir, de l'organiser, euh, de le formuler assez explicitement. Et ça, c'est un processus qui est intéressant pour vous, parce que vous allez mieux comprendre ce que vous avez fait l'année dernière ou euh, ce genre de choses. Euh, et après, vous allez pouvoir échanger avec d'autres gens aussi. Il y a des gens, vous avez eu un problème, vous l'avez résolu comme ça, vous allez rencontrer d'autres gens qui ont le même problème, qui l'ont eu résolu différemment et euh, ça va être assez intéressant. C'est aussi pour ça qu'on va à des conférences. Euh, donc la grande question maintenant que euh, vous avez euh, un peu réfléchi à un sujet, vous vous êtes dit, ah oui, il euh, y a ça quel, ce qui m'est arrivé l'année dernière, on va prendre ça et puis on va parler de, on va parler de ce sujet, euh, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire Il y a euh, trois éléments principaux qui correspondent aux, aux trois éléments de, de, un peu de mon Slack d'avant. Euh, globalement, il va falloir que vous racontiez votre vie. Donc ça, c'est assez simple. D'un certain côté, euh, donner une conférence, euh, c'est un peu comme prendre l'apéro avec des gens. Si, euh, en anglais, conférence, ça se dit talk, qui veut dire parler, et donc d'un certain côté, une conférence de 20 minutes, c'est un peu comme si vous aviez un sujet intéressant et que vous, vous commencez à en parler et puis euh, les personnes avec qui vous prenez l'apéro euh, s'arrêtent de parler pour vous écouter pendant que vous parlez de vos vacances ou euh, de votre aventure euh, ailleurs. Euh, donc, raconter sa vie, c'est quand même assez simple. Par contre, il va falloir le faire de manière un peu organisée pour avoir euh, une structure et, et que vous transmettiez de l'information efficacement. Et il va falloir le faire dans le temps euh, qui est imparti. Parce que si vous faites trop long, eh ben, on n'aura pas la fin de votre histoire. Euh, c'est une différence par rapport à l'apéro, où ben, si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes, si ça dure une demi-heure, ça dure une demi-heure, et puis voilà. Donc... Euh, pour gérer tout ça, il va falloir avoir une un espèce de socle commun de préparation initiale, pour lequel moi j'ai une espèce de petite recette qui marche relativement, enfin que je trouve qui marche bien, et que je, que je vais vous énoncer ici. Ça commence forcément euh, par la première étape en toute conférence, qui est soumettre sa proposition. Si vous ne soumettez pas de proposition, vous n'aurez pas de talk. Euh, pour euh, soumettre sa proposition, il va falloir vous trouver un sujet. On vient d'en parler un peu en longueur, de réfléchir à quelque chose euh, qui, qui vous parle et qui parlera à des gens. Euh, il vous faut un plan minimaliste pour euh, un peu décrire, euh, faire une description de notre conférence et c'est aussi important pour savoir si l'idée que vous avez au fond de la tête. Euh, en fait, vous allez réussir à en faire quelque chose. Si vous vous forcez un peu à réfléchir, « Ah oui, si je parle de ça, je pourrais dire ça, puis ci, puis ça. » Ou ici, en fait, euh, c'est rigolo, mais euh, vous n'allez jamais tenir 20 minutes ou vous n'allez pas réussir à organiser votre pensée à, propre, à ce moment-là. Donc, trouvez un sujet, faites un plan minimal et prenez une conférence courte parce que euh, meubler 50 minutes, si au final vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, c'est assez compliqué, alors que parler pendant 20 minutes, c'est relativement simple même si vous n'avez une... pas énormément de préparation. Donc bravo, vous avez la première étape, vous avez un sujet, après avoir soumis votre conférence. Si votre conférence est acceptée et que vous avez juste fait ce travail-là, d'un certain côté, vous avez déjà une conférence. Vous allez parler d'un sujet que vous connaissez, et comme vous connaissez ce sujet, même en ne faisant plus rien à partir de là, vous pouvez vous retrouver face à une audience et parler de manière relativement intéressante du sujet pendant 20 minutes, avoir des questions à la fin, que les gens aient appris des choses, et ce sera intéressant. Euh, ce ne sera pas la meilleure conférence, j'en ai vu des comme ça, euh, ce n'étaient pas les meilleurs, mais j'en ai vu qui étaient très bien organisées et qui étaient moins intéressantes que ça. À partir du moment où vous avez bien choisi votre sujet et que votre sujet c'est quelque chose euh, sur lequel vous avez des choses à dire et euh, sur lequel que vous maîtrisez bien, vous êtes capable de venir les mains dans les poches et d'en parler pendant 20 minutes et que ça ne soit pas inintéressant c'est quand même mieux euh, d'organiser un peu et de planifier un peu sa présentation pour avoir des choses de meilleure qualité, parce que plus on y passe du temps, mieux c'est. Donc, on, il va nous falloir euh, un peu de plan et d'organisation. Euh, pour faire mon plan, je réfléchis aux idées principales que je veux transmettre, je les marque sur un papier ou ailleurs, j'isole je, je, je, un peu les points importants dont il faut parler, je les rassemble par thématiques qui vont faire des parties, et euh, vous articulez ces thématiques. C'est un processus relativement simple, vous pouvez réfléchir dans votre douche et puis un jour il faut se mettre devant un papier. Euh, vous écrivez vos idées, vous les mettez par thématique, euh, vous avez un petit arbre et après le bout important c'est de répartir votre temps. Vous n'avez que 20 minutes, euh, vous avez des parties, des thématiques, vous, vous assignez une quantité de temps de bon ça c'est plus important, on va y passer plus de temps, ça c'est moins important, on va y passer moins de temps et euh, en fonction du temps vous allez avoir un contenu, ça va définir ce que vous allez pouvoir mettre dans, dans vos dans vos slides euh, et aussi, euh, enfin, dans votre conférence en fait, en général. Et euh, vous allez aussi vous rendre compte. Si vous avez une idée euh, qui a l'air sympa, mais euh, vous retrouvez à avoir que deux minutes à lui mettre dessus, euh, en fait, vous avez déjà trop d'idées dans votre euh, conférence et il faut en retirer un peu. Ou si vous avez, euh, vous trouvez que vous avez dix minutes pour parler d'un truc simple, eh ben, il va falloir réfléchir à d'autres idées à mettre dans votre conférence. Donc, sans même commencer à faire des slides, réfléchissez à de quoi vous voulez parler, combien de temps vous voulez en parler, et euh, vous faites une structure qui devrait plus trop bouger au niveau de votre conférence. Donc là, bravo, vous avez une deuxième étape. Maintenant que vous avez un plan, même sans slide, même sans rien, vous savez de quoi vous voulez parler, dans quel ordre, comment ça s'articule et combien de temps. Et vous pouvez encore venir les mains dans les poches avec juste un petit papier qui a ce plan et avoir euh, un discours qui est plus intéressant que ce qu'il y avait avant, un moins intéressant que si vous aviez encore du support et des graphiques et des choses comme ça. Mais euh, vous êtes déjà capable de faire quelque chose. À partir de là, on va essayer d'avoir un support, parce que quand même, de manière moderne, c'est plus sympa d'avoir des slides et que ça présente un certain nombre d'avantages. Donc, on va passer, maintenant qu'on a un sujet et qu'on a organisé ce sujet, on va réfléchir à notre discours, comment est-ce qu'on présente le sujet. Il y a, on peut réutiliser une partie de, ce que, de la littérature plus générale sur comment faire, un, comment faire ces slides. Pour faire simple, on, une idée, c'est à peu près un slide. Et un slide, c'est à peu près une minute, même si parfois il euh, y a des idées qui sont plusieurs slides ou des slides qui vont durer plus longtemps, mais euh, ça donne un, une bonne ligne directrice, commencez comme ça. Si vous avez prévu euh, trois minutes dans la section d'avant, vous avez prévu trois minutes pour parler d'une partie et que vous n'avez qu'un slide, ça ne va pas le faire. Si vous avez dix minutes et un slide, vous avez probablement un problème. Euh, commencez par vraiment des slides simples. Euh, vous avez une idée, ça correspond à quelques mots, vous les mettez sur slide. Si jamais il euh, y a un, quelque chose de vraiment plus compliqué, faites un support visuel euh, tout de suite, mais euh, vous pouvez rajouter les supports visuels plus tard. Il euh, y a aussi des tableaux blancs et des choses comme ça. Euh, de manière générale, vous avez un plan, vous les organisez, euh, vous êtes capable de parler devant, devant des gens pendant un certain temps, ça devrait aller. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, tout ce qui est support visuel ou choses un peu plus concrètes, c'est des choses qui sont incompressibles. Si vous voulez faire une démo, ben, il va falloir faire ça ne s'improvise pas. Il va falloir euh, qu'elle soit prête, qu'elle roule, que vous l'ayez préparée, que vous l'ayez enregistrée en vidéo ou que vous ayez un outil pour la faire toute seule. Euh, si vous voulez euh, avoir un graphique euh, ou, euh, ou un petit dessin, ben, euh, vous n'allez pas pouvoir l'improviser. Il faut le faire. Euh, si vous voulez rassembler les statistiques sur savoir euh, combien il y a de développeurs euh, Python qui viennent de quel pays, et ben, il va falloir faire ce compte euh, avant la conférence. Donc, si vous avez des choses comme ça qui sont vraiment importantes pour euh, votre argumentation, faites-les le plus tôt possible. Si vous avez des choses comme ça qui ne sont pas indispensables pour votre argumentation, vous pouvez attendre un peu avant de les faire et euh, les garder, la, garder les idées dans un coin et puis vous en occuper plus tard. Mais si vous avez des choses qui sont indispensables, si votre conférence tourne autour d'une démo, euh, commencez par la démo le reste sera relativement simple à faire euh, après. Euh, et s'il y a des choses qui en fait sont trop compliquées ou prennent trop de temps, et eh ben, euh, changez un peu votre structure, ne euh, la faites pas et puis euh, vous la ferez quand vous aurez le temps. Une fois que vous avez des slides de base, euh, faites une, relecture, une première relecture, vérifiez que euh, vos slides, si vous les générez, et euh, eh ben, euh, le texte tient sur le truc, que les images euh, sont dans l'écran, euh, que le contenu à peu près du sens est cohérent d'un slide à l'autre, qu'il n'y a pas de faute, et que vous savez quoi dire par-dessus, à peu près, sans forcément le dire à l'oral. Vous regardez un slide, vous réfléchissez dans votre tête, « Ah oui, donc ça, c'est le slide où je dis euh, ce genre de choses, ce genre de choses, ce genre de choses. Euh, » Vous passez sur votre présentation, comme ça, dans votre tête, et euh, vous êtes sûr que vous avez des slides qui ressemblent à quelque chose, et que vous savez quoi dire par-dessus. Et à ce moment-là, eh ben, non, vous n'avez pas fait d'étape en plus, en fait. Euh, vous avez des slides, mais vous n'êtes pas sûr que vos slides ils tiennent euh, sur votre plan initial. Vous avez fait du contenu, mais vous n'avez pas vérifié que ce contenu correspond au, au, à réussir à tenir dans le temps imparti. C'est là où ça commence à être compliqué d'avoir une contrainte de temps. Euh, donc vous n'avez pas une étape en plus, et d'un certain côté vous avez plein de slides, mais vous n'êtes pas tellement capable de faire mieux que quand vous aviez les mains dans les poches avec juste une structure. Pour ça, euh, il va falloir que vous calibre, il va falloir calibrer votre, euh, votre conférence. Euh, L'objectif c'est d'aligner le temps effectif que vous avez en, en, en slide et en discours effectif par rapport au temps que vous aviez prévu, soit en ajustant le temps prévu, soit en ajustant le, le, le contenu effectif des slides. Donc pour ça, alors vous pouvez parler à, à autre chose que votre ordinateur, vous pouvez même parler à des gens dans une salle pour faire une vraie répartition, mais euh, il suffit de vous mettre devant votre ordinateur et de euh, en, en, en parlant d'un certain côté à voix haute, en faisant des phrases complètes et en notant le temps que chacun chacun de vos slides et chacune de vos idées prend. À la fin de ce processus, vous allez pouvoir savoir si euh, le temps que vous aviez prévu par section et, et par slide correspond à ce que vous aviez prévu. Il y a plusieurs options euh, à plusieurs niveaux. Euh, est-ce que euh, si vous avez quelque chose qui est trop long, est-ce que c'est la conférence en entière qui est trop longue Est-ce que c'est une partie qui est trop longue Est-ce que c'est un slide qui est trop long par rapport à ce qu'on avait prévu euh, En fonction de ça, on aura des réponses un peu, un peu adaptées. Mais euh, globalement, si vous avez un slide ou une partie trop long, ben, soit ça vaut le coup de le découper pour avoir un peu plus de détails euh, et, et pouvoir euh, mieux étayer votre pensée parce que ça méritait d'être trop long. Ou alors il faut simplifier parce que, ok, vous pouvez parler 10 minutes là-dessus, mais en fait vous n'avez pas le temps de parler 10 minutes, donc il ne faut parler que 5 minutes, donc vous retirez des bouts, vous faites des phrases plus courtes, ce genre de choses. Ou même, dans certains cas, euh, vous supprimez. Si en fait 20 minutes c'est trop court euh, pour parler des monades, eh ben, c'est probablement parce que euh, les monades c'est mérité d'une conférence à part et du coup, ben euh, vous pouvez y faire allusion mais euh, vous parlerez des monnaies plus tard. A l'opposé, euh, si c'est plus court, enfin, si c'est trop court par rapport à ce que vous avez prévu, et que vous par exemple vous aviez trois slides et vous avez passé 20 secondes sur trois slides, euh, et ben, vous avez trop de contenu au niveau de vos slides, donc potentiellement vous pouvez juste rassembler des slides et simplifier ça. Ou alors, c'est vraiment important et vous pouvez prendre le temps de donner plus d'exemples, euh, être plus clair, euh, être un peu euh, répéter des choses de, avec deux approches différentes pour qu'elles qu soit plus claires, euh, et mettre plus de contenu sur vos slides. Et une autre option, c'est aussi euh, juste de garder quelque chose de trop court, parce que si vous n'aviez pas plus de choses à dire sur ce sujet-là, ben, potentiellement il n'y a pas plus de choses à dire. Et si votre conférence de 20 minutes, elle fait 15 minutes, c'est pas dramatique et vous aurez 5 minutes de questions en plus. Faut pas faire deux minutes de conférence à la place de 20, mais euh, c'est une option de faire des choses plus courtes. Les choses trop longues, ça, ça vous interrompt, mais les choses trop courtes, c'est pas dramatique. Euh, et si les choses sont trop compliquées, donc quand vous êtes en train de faire d'un côté votre répétition tout seul, que vous pouvez faire par, par tranche si ça vous arrange, euh, si vous n'arrivez pas vraiment à expliquer un truc, vous sentez que vous n'êtes pas clair, vous savez pas comment faire vos phrases, euh, c'est probablement quelque chose est trop, trop compliqué. Donc soit il faut que vous réfléchissiez de votre côté pour trouver une manière intelligente, euh, et intelligible de le formuler assez rapidement. Soit euh, il faut euh, faire des dessins, changer les de slide pour avoir des mots plus clairs, euh, avoir un graphique qui soutient et ce genre de choses. Soit, euh, si c'est trop compliqué, encore vous pouvez le supprimer. Peut-être qu'une conférence de 20 minutes, euh, ce n'est pas le moment pour parler des monades et que vous parlerez des monades plus tard. À partir de là, euh, vous faites une première passe, euh, vous ajustez en, en utilisant la, tec la technique d'au-dessus euh, en disant « bon, ça, il faut supprimer, ça, il faut allonger, et voilà. » Et euh, vous pouvez en faire une autre, ou vous pouvez vous dire que « oui, bon, c'était quand même quasiment ça, maintenant, je sais à quoi ça ressemble. » Vous recommencez autant de fois pour savoir exactement quelle est la structure de votre, de votre conférence. Et maintenant, euh, c'est bon, vous avez un sujet. Vous avez une organisation de la manière dont vous présentez ce sujet et vous avez un discours qui tient la route. Peut-être que vous ne connaissez, vous connaissez pas vos phrases par cœur ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi claires qu'elles pourraient, mais vous êtes capable de parler euh, sur un scénario à peu près défini de votre conférence euh, pendant 20 minutes sur un sujet de manière intéressante. À partir de là, vous pouvez pas mal vous détendre en vous disant « bon, j'ai quelque chose ». Ça ne veut pas dire que vous avez une conférence qui est fabuleuse, mais vous avez une conférence que vous pouvez donner à des gens qui vont comprendre et qui vont apprécier a priori. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à faire une conférence plénière devant 2000 personnes et que les gens ne vont pas être déçus Pas forcément. Euh, même probablement pas, parce que si vous avez passé euh, une demi-journée sur votre conférence, il y a probablement pas mal de choses à améliorer. Si vous n'avez jamais fait de répétition totale en conditions un peu réelles, il y a probablement des choses à améliorer. Il y a probablement un certain nombre d'endroits aussi où euh, vous avez des mots qui ne sont pas complètement adaptés, où, euh, où il faudrait plus d'images ou de schémas, ce genre de choses. Euh, donc à partir de là, euh, quand vous avez votre première conférence, en fait, il y a un cycle plus ou moins infini, c'est comme pour la programme. Vous pouvez raffiner votre conférence en rajoutant plein de choses. Euh, Soit des images, soit des figures, euh, réfléchir à des exemples pertinents, euh, des liens entre vos exemples d'une section à l'autre, euh, trouver des petites blagues à faire, trouver des gifs animés, euh, des images entre les sections, euh, et faire des répétitions avec des gens aussi pour voir euh, comment ça se passe. Ça, c'est une partie qui est presque, euh, qui est moins intéressante à creuser, déjà parce que j'ai que 20 minutes, et aussi qui est moins intéressante à creuser parce que ça ressemble beaucoup à euh, comment faire la, la conférence parfaite, l'article de blog sur comment faire la conférence parfaite que d'autres gens vont déjà avoir publié. Donc cette étape, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Et en particulier, vous pouvez donner votre conférence une fois, et quand vous devez redonner votre conférence plus tard, vous pouvez la refaire. Donc au final, vous devriez faire des conférences, et puis les refaire, et puis en faire d'autres, et puis les refaire, et ainsi de suite. Euh, voilà, j'espère euh, que c'était clair, et qu'on aura une pile de conférences comme ça euh, à relire pour le prochain Python euh, en 2019. Est-ce que vous avez des questions et voilà. Oui La dernière étape, une fois qu'on a très bien répété, c'est d'aller tout seul devant 60 personnes. Et quand on n'a pas l'habitude, j'ai fait quelques conférences et je suis terrorisé à chaque fois, par Iris, ça pas trop. » J'ai pas de solution magique contre le stress, le trac et le fait de parler devant plein de gens. Euh, <coughs> d'un certain côté, c'est une question de pratique il euh, faut le faire une fois et voir que y a peut-être deux personnes qui se sont emmerdées mais il y en a d'autres qui ont trouvé ça bien euh, l'approche de euh, raconter sa vie pendant un apéro est en fait euh, une bonne approche pour aborder une conférence euh, bon d'accord c'est un apéro à 40 et personne a de boisson mais euh, vous êtes là, vous racontez des trucs c'est pas si long que ça euh, vous savez que c'est intéressant parce que, vous pensez que, parce que vous avez choisi un sujet qui, qui mérite d'être discuté et euh, au pire comme vous avez choisi une conférence courte et ben, euh, vous vous serez planté pendant 20 minutes et ben, euh, tant pis non, as, la solution de Victor c'est d'inviter des amis euh, et de les regarder est-ce que vous avez d'autres questions Oui, c'est plus une remarque par rapport au temps. Quand on fait des conférences, je trouve que 20 minutes, c'est un bon format, Mais en euh, fait, plus on fait des conférences courtes, plus seulement le travail pour faire passer un message efficacement. Oui, donc la question là-bas euh, pour la caméra, c'est euh, une question en remarque qui dit qu'en fait faire une conférence courte c'est plus compliqué parce que euh, on a moins de temps pour faire passer des idées. Euh, une conférence de cinq minutes c'est effectivement difficile de donner des, des idées, de faire transmettre des de transmettre des idées intéressantes très rapidement. Euh, on peut faire des conférences de 20 minutes très denses et on peut une autre solution aussi c'est de euh, pas être trop ambitieux et de raconter euh, Quelque chose qui n'est pas trop compliqué en ne rentrant pas trop dans les détails en 20 minutes. Et du coup, c'est plus facile de le faire rentrer. Mais effectivement, euh, dans une conférence de 50 minutes, on va pouvoir faire passer des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus en détail. Ou en 20 minutes, avec beaucoup de travail, on peut euh, faire une présentation très percutante et très efficace. Euh, mais l'objectif ici, euh, c'est de réussir à faire des présentations intéressantes de 20 minutes, euh, sans forcément y passer trois semaines euh, de travail. Préparer cette conférence <rire> C'est une ouais, bonne ça. question que je n'ai pas mesurée. Euh, mais cette conférence, c'est... Euh, en, en temps effectif dans l'ordinateur, c'est probablement euh, quelque chose comme 4 ou 6 heures. Euh, mais je n'ai pas mesuré exactement. Il y, a, il y a pas mal de travail, en particulier sur tout ce qui est sujet et réfléchir aux idées euh, principales qui peuvent être faites en parallèle. En fait, Cette idée de conférence, je l'ai depuis euh, l'année dernière. Euh, et donc, j'ai réfléchi depuis l'année dernière. Mais la partie effective de produire des slides et d'organiser de, euh, des idées et trouver des choses, j'y ai passé un temps relativement limité, entre autres parce que j'avais une conférence de 50 minutes sur un sujet que je maîtrisais moins euh, samedi matin. Et donc l'essentiel du temps de préparation est passé dans celle-là. Mmh. en plus les conférences, elles sont internationales, elles sont en même temps par la milieu, par exemple, etc. Là même quand on maîtrise le sujet, oui. il y a une autre difficulté, mais... Oui, ça, ça, effectivement ça nécessite de parler, fin, de réussir à parler euh, de manière relativement fluide euh, dans la langue dans laquelle on donne la conférence. Et si on maîtrise par exemple pas très bien l'anglais, euh, ça va être <coughs> difficile d'avoir ce genre d'approche pour une conférence en anglais. Euh, donc si vous avez une conférence en anglais à faire, euh, et ben, il faut y passer le temps, ou alors il faut passer le temps d'être relativement fluide en anglais. Ce qui est généralement plus long mais relativement pratique aussi. Les supports, que, exemple, faut plus de euh, alors de manière générale, le, il ne faut pas écrire trop de choses sur les slides, je trouve. Euh, qu'on fasse ça, enfin qu'on fasse une approche euh, rapide ou une approche euh, vraiment. Euh, euh, donc on passe beaucoup de temps sur la conférence parce que plus il y a de choses écrites sur les slides, plus ça va être difficile aux gens de suivre euh, ce que vous dites. Alors, effectivement, si ce que vous dites est difficile à suivre, on peut marquer plus de choses, mais dans ce cas-là, les gens vont probablement plus du tout vous écouter. Donc, de manière générale, les euh, slides simples avec euh, soit pas de phrases, soit des phrases très simples, euh, je pense que c'est mieux dans tous les cas. Euh, si vous maîtrisez mal la langue que vous utilisez pour parler, euh, il faut du coup euh, mettre moins de choses, euh, faire des phrases plus simples, prévoir plus de temps pour pouvoir parler, enfin euh, pour pouvoir reprendre vos, vos phrases quand elles n'iront pas, et pour pouvoir euh, parler lentement, distinctement. Euh, moins vous mettez le sujet, euh, moins, il faut, moins, moins vous êtes à l'aise, moins il faut mettre de choses pour euh, moins avoir de tension euh, dans votre conférence, je dirais. Euh, pour faire une, une conférence technique, euh, il faut vraiment passer du temps à la préparer. Euh, il enfin, y, y a des choses compliquées à préparer depuis le début, entre autres parce que je pense que ça vous est déjà tous arrivé d'essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi cette technologie est géniale ou pourquoi le code que vous venez d'écrire est génial. Essayer de faire ça en 5 minutes de manière claire, sans bafouiller, ça va probablement pas très bien marcher. Donc il faut pour faire un truc vraiment technique, euh, il faut prendre le temps d'avoir... Euh, beaucoup de schémas, d'être vraiment très sûr de l'articulation des, des, des, des passes entre elles, et du coup, c'est... Euh, en fait, on peut quand même... enfin, Les, les étapes avant d'arriver à, à quelque chose de clair sont beaucoup plus longues. Euh, voilà. Enfin, de mon point de vue. Est-ce que j'ai du temps encore, ou, et est-ce euh, qu'il y a d'autres questions question. Ok.